Euh, donc moi c'est Marcy, euh, je suis euh, issue d'une reconversion, en réalité, à la base j'étais manager euh, dans les grands magasins pour euh, des marques haut de gamme, euh, et maintenant je suis rédac chef pour We Love Devs, donc je suis vraiment garante des lignes éditoriales et des sujets en projective euh, à venir. Alors oui, pour moi, le sujet de la bienveillance, c'est un véritable sujet, c'est même au-delà de ça, c'est vraiment une incarnation et toutes les entreprises doivent aujourd'hui euh, incarner cette valeur, qui est un petit peu un mot qu'on colle partout, mais euh, voilà, il faut aller bien au-delà de tout ça. Euh, donc oui, en effet, la bienveillance, c'est euh, la garantie d'une inclusion qui est réelle euh, pour toutes les personnes issues de la diversité et euh, c'est aussi un pas vers l'inclusion de différentes populations, euh, j'ai envie de dire même euh, la garantie d'une mixité sociale mais aussi euh, culturelle, religieuse, ethnique, etc. Euh, oui, complètement. En fait, la bienveillance, c'est une qualité qui est extrêmement importante à acquérir euh, en se nourrissant de plein plein de choses. Il faut être hyper curieux et s'intéresser euh, réellement à son prochain, à la diversité qui est autour de nous, euh, lire tout un tas d'articles. que Ça peut être, euh, voilà, comme on disait, au niveau de, de, des différents types de populations qui... Euh qui vont être oui, confrontés à nous, euh, comme bah, les personnes LGBT, la diversité sociale, ethnique, culturelle, religieuse, peu importe. Et en fait, tout ça, c'est vraiment la garantie d'une entreprise de demain qui va être de plus en plus ouverte à tous les types de profils. Et ça va enrichir forcément euh, l'entreprise. Oui, qu'est-ce qu'une safe place En fait, c'est vraiment un endroit euh, dans lequel euh, l'inclusion et la diversité vont coexister. Euh, c'est aussi un endroit où la différence est totalement acceptée et au contraire, elle va nourrir les différents individus qui vont euh, du coup créer cet endroit, euh, aussi bien dans les communautés mais aussi dans l'entreprise. Donc une safe place, c'est un endroit dans lequel on ne se sent pas menacé euh, dans son intégrité et dans son identité. Oui, alors en effet, les actions qu'on peut mettre en place du coup, pour permettre tout ça, c'est en effet créer des safe places, créer des, euh, des réunions durant lesquelles on peut s'exprimer, euh, aussi faire de la prévention sur les différents types de différences. Donc ça peut être euh, l'handicap, euh, également l'appartenance à telle ou telle communauté. Et il peut y avoir également euh, des campagnes d'ambassadeurs, de la diversité, ça c'est quelque chose qui est très très bien mis en avant dans certaines entreprises, et je pense que ça c'est vraiment euh, le futur en tout cas de la mise en avant de ces problématiques-là, qui sont totalement en train de se résoudre, et même euh, d'incarner la diversité. Oui, alors totalement, j'ai un mot pour, euh, pour les jeunes qui font partie de la diversité, surtout ne vous freinez pas. En fait, j'ai vraiment envie de vous véhiculer l'idée que euh, rien n'est déterminé à l'avance, au contraire, vous avez tout à gagner en étant totalement différent, vous avez tout à explorer, et en fait, ne se sentir à part n'est absolument pas un frein, au contraire, vous êtes vous-même garant d'une richesse culturelle, d'un historique personnel, et n'hésitez pas à croire en ce potentiel-là, à croire en votre histoire pour vraiment vous vous donner à fond et du coup représenter qui vous êtes et euh, l'endroit d'où vous venez c'est vraiment mon, ouais, mon conseil pour vous. Alors apprenant de la gêne, soyez curieux, soyez ouverts et continuez d'apprendre de tout l'écosystème dans lequel vous êtes en train d'évoluer c'est forcément super et vous allez grandir et diffuser énormément de bonnes choses.